Ah ouais, ah c'est bon. Et pourquoi trape t elle que tu étais un traître? Pourquoi? attrape t en... toujours que tu es un traître? Parce que tu es partout en Portugal. c'est où ça? Hein? Mmh... <rire> ben oui, euh, voilà, j'ai perdu Martine déjà. Le bouton de chauffage, de séchauffant. La hauteur pour la suspension. Je... Là, elle est abaissée maintenant. Et je sais durcir la, la suspension. Tu vois, ici, si, regarde le tableau là, tu vois. Si je fais ça, voilà, maintenant la suspension être très dure. En général, on met comme ça pour aller. On va vite. Euh, avec des ancêtres, oh oui. Garage, ah tu vas voir ce qu'il y a au garage. Oui, parce que je vois le moins avec. Non, je ne monte, le... monte pas le compteur, je ne le mets pas. Non, mais... si. <rire> si. Si. Si. Est si, on est en vue voilà. oui, oui. si. <rire> là, ce n'est je... pas évident. Là maintenant on est à 38. <rire>